Ça va me a je comprends. Qu tout le monde, le tout les responsables de la municipalité, les responsables des de menaces. Alors parce que là il y a un trou au sol, c'est ça Oui, Dans la, la route. Parce que c'est l'infrastructure en, en principe, le groupe chimique. doit Donc il y a Et ce problème a dit... depuis 5 jours. Depuis 5 jours, hein quand On a appelé là, on leur a dit jour, nous auttamdjin ici ce bah. <coughs> et vous non avez alerté fait. les autorités et oui, a, ils sont venus même, et ils n'ont rien fait. Euh, on Il y a, on a, a deux chaînes aussi de radio qui ont parlé en on, on reportage, mais ils n'ont rien, euh, rien fait. <coughs>